Quelque part, on a déjà un petit peu commencé à empiéter sur notre chapitre 2 parce qu'on euh, a vu ce chapitre 1 qui était vraiment le, le socle, euh, vraiment le préambule pour être euh, en marche vers le bon timing. Là, on va aller plus loin et on va essayer de mettre en lumière à partir de ce socle. Quelles sont les prises de conscience Quelles sont les conditions, finalement, euh, qu'on peut mettre en place, qu'on peut créer pour que la question du timing joue en notre faveur Et je vous propose tout de suite qu'on interagisse à nouveau avec un second sondage. Je vous laisse cliquer sur le plus. Euh, Croyez-vous que l'amour, ça vient quand ça vient C'est-à-dire, si ça doit venir, ça viendra. Si ça ne doit pas venir, ça ne viendra pas. Est-ce que vous croyez à ça On verra vos résultats tout à l'heure. Alors, les fameuses conditions, les fameuses clés pour vraiment... Avancer sur un bon timing pour la rencontre amoureuse. Il y a un point qui, est, qui me paraît extrêmement important et que j'ai envie de partager avec vous pour créer les meilleures conditions, justement, c'est que vous mettiez votre focus sur des personnes qui sont prêtes elles aussi. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit dans le chapitre 1, l'idée, c'est que ça soit la même chose pour la personne qui est en face de vous. Ça s'applique évidemment pour les deux parce qu'il n'y a pas de bon timing tout seul, on peut être prêt à rencontrer l'amour. Mais pour la rencontre amoureuse, pour qu'il y ait rencontre et qu'il y ait belle rencontre, le timing, c'est à deux. Ça veut dire que si nous, on est prêt mais que la personne en face de nous n'est pas prête, bah, ça ne va pas non plus mener à la relation qu'on voudrait avoir. Et dans ces cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que rien ne sert de forcer les choses. Rien ne sert de vouloir convaincre la personne. Euh, L'idée, c'est que vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, sans doute, pas mal de confiance aussi sur la rencontre si vous essayez de vous entêter à, à vouloir avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc la première chose, évidemment, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1, c'est-à-dire faites en sorte d'être prêt, vous, de votre côté, mais la deuxième chose, c'est effectivement de, de pouvoir sentir identifier à quel point la personne est prête aussi de son côté. Pourquoi Parce que si vous vous entêtez, avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Premièrement, ça vous mènera pas à la relation amoureuse parce que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Mais surtout, ça va occuper l'espace pour d'autres rencontres avec des personnes qui, elles, seraient prêtes, et avec qui ça peut matcher, avec qui ça peut faire une jolie euh, relation. Donc, je veux vraiment que vous compreniez que où vous allez le plus perdre de temps, c'est pas en vous ouvrant à des nouvelles personnes, c'est en vous entêtant avec des personnes qui ne sont pas prêtes. Et vous allez me dire, « Oui, mais comment je sais ?» euh, bah, En fait... Si vous voulez voir, vous voyez. Et, et ce, dès le profil, en fait. Il y a des signes, des espèces de warnings que vous pouvez voir tout au long de la chaîne de la rencontre. Je vais vous donner un exemple. Exemple sur le profil. Alors, je ne dis pas que ça se voit forcément dès le profil. Je dis qu'il y a déjà des choses qui se voient dès le profil. Sur le profil, parfois, dans le descriptif, on voit toute une série de, de choses que la personne ne veut pas. Je passe veux pas ci, je passe veux pas ça. Euh, et on voit... Aussi, on ressent tout le poids du passé dans le profil. On ressent que la personne, elle est encore en train de beaucoup traîner ses mauvaises expériences ou ses traumatismes dans le présent. Donc, je ne suis pas en train de juger, on a tous notre poids du passé. Simplement, pour vous, c'est un warning que très certainement, la personne, elle ne va pas forcément être dans une très grande ouverture, euh, que, que la personne elle n'est pas forcément encore fort, prête à s'ouvrir, à faire confiance, etc. Euh, et ça, c'est important. Et si vous êtes dans ce cas-là, d'ailleurs, euh, regardez le, le replay qu'on avait fait sur les profils, justement, euh, essayez de vous poser la question plutôt de ce que vous voulez, plutôt que de ce que vous ne voulez pas. Euh, moi, je vous conseille plutôt, du coup, de liker des profils qui vont vous faire sentir une ouverture, une envie de partage, une envie de découverte. Et ça, ça se sent dans les descriptifs. Euh, pareil, au moment des échanges, en fait, si vous sentez le fameux hérisson, si vous sentez une espèce d'agressivité, de, de, de méfiance, etc., alors je dis pas qu'il faut euh, hop euh, surtout pas ghoster la personne ou euh, partir comme ça euh, d'une du, minute sur l'autre. Je vous dis simplement que vous pouvez faire une première démarche effectivement euh, pour rassurer la personne sur vos intentions. Mais après, si vous sentez une très grande fermeture ou une grande agressivité, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et quelque chose qui ne va pas. Et moi, je vous conseille de ne pas insister. Euh, donc l'idée, c'est vraiment, euh, et je pourrais vous donner d'autres exemples, mais l'idée, c'est que vous puissiez faire confiance en votre ressenti aussi pour que Déjà, on se met dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que vous, vous aurez travaillé sur vous pour, euh, et vous avez commencé à le faire ce soir, euh, pour justement être dans une ouverture et être prêt, et de sentir où en est la personne. Alors encore une fois, ne soyez pas trop puriste, c'est-à-dire qu'on n'est jamais totalement prêt, on n'est jamais euh, totalement au bout de son chemin, etc., de, de travailler sur soi. En revanche... Il y a une différence entre avoir quelques craintes, quelques peurs, euh, et être complètement braqué, fermé ou euh, dans l'agressivité. La deuxième chose que je voulais vous dire sur le sujet, c'est une condition au bon timing, c'est de faire preuve d'engagement dans votre démarche de rencontre amoureuse. La notion d'engagement, c'est la notion que on veut réellement rencontrer l'amour, et on va faire en sorte, on a cette volonté réelle de rencontrer l'amour, et on va faire en sorte d'être en cohérence avec cette volonté. Donc, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà, cette démarche d'engagement, elle passe par quoi Elle passe par « je fais de la place ». Pour rencontrer l'amour, il faut avoir la place. Euh, je parle pas de votre appartement, je parle à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi, par exemple Ça veut dire j'arrête les histoires qui vont, qui viennent, qui reviennent sans cesse. Les ex qui repointent leur nez, mais qui ne veulent pas plus s'engager qu'avant, etc., etc. Mais tout ça, ça encombre notre espace du cœur. Tout ça, ça, et pas que notre espace du cœur, ça encombre notre esprit aussi. Et ça fait qu'on manque d'espace pour d'autres rencontres. Donc un bon timing, c'est un timing où on a fait le ménage. Et on est absolument ouvert et pas parasité et pas encombré par des histoires euh, un peu euh, bancales, on va dire, qui nous hantent comme ça. Et, et mettez-moi un cœur si vous reconnaissez, parce que je sais que c'est très très souvent le cas. La deuxième chose concrète par rapport à ça, c'est très important. Je m'engage vis-à-vis de moi-même. Une des conditions de bon timing, c'est de s'engager vis-à-vis de soi, à d'abord être la personne qui va me rendre heureuse, à d'abord nourrir mes besoins, à d'abord chérir mon bien-être, etc., etc. Le premier engagement, il doit être auprès de vous. C'est très important parce que vous allez être, du coup, dans une énergie qui va être une énergie beaucoup plus attractive et dans des meilleures dispositions pour vous ouvrir à l'amour d'une part, mais surtout pour attirer l'amour d'autre part. Donc vraiment, l'idée, c'est ne pas chercher à précipiter les choses à tout prix en voulant que l'autre nous rende heureux, que ça soit l'amour ou la, enfin, la rencontre amoureuse ou la relation amoureuse qui nous amène tout ça, on se le donne à soi-même. C'est ça qui va faire qu'on va être dans un timing et dans une énergie qui va être beaucoup plus attractive de la part des autres. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, après s'être engagé auprès de soi, on s'engage vis-à-vis de l'amour. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je réalise que l'amour peut être partout. Et donc, je décide de lui ouvrir la porte. Ouvrir la porte, ça passe par plein de choses, mais je vais vous illustrer un petit peu mon propos. Ça passe par s'intéresser vraiment à l'autre, à toutes les étapes de la rencontre. Ça passe par être connecté à ses ressentis, euh, à ses ressentis émotionnels, à ses ressentis physiques, pour savoir si on a envie de poursuivre ou pas, par exemple, dans, dans l'interaction avec l'autre. Euh, ça veut dire se laisser guider par tous ses ressentis. Donc, je m'engage à, à l'amour, ça veut dire je m'engage à ne plus être pleinement dans mes réflexions, dans, dans tout ça, mais à me connecter et à laisser parler si, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis enfin, ça veut dire quoi Ça veut dire que je m'engage concrètement dans la rencontre. Je ne reste pas observateur, observatrice, à regarder les profils sans rien en faire. Euh, je regarde les profils, ça ne veut pas dire qu'on clique et qu'on like tout le monde, Ça, je pense que c'est tout à fait contre-productif. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Je vois ce que les profils provoquent en moi, c'est-à-dire c'est quoi mon feeling, c'est quoi mon ressenti. Ça doit être cette raison-là de liker, et pas par peur de ne pas rencontrer. Ça veut dire quoi aussi Ça veut dire j'accepte l'invitation d'un homme ou d'une femme euh, pour, pour se rencontrer. S'il y a quelque chose qui se passe, si vous ressentez cette envie, vous acceptez et vous ne restez pas terré dans votre paralysie de la peur de la rencontre ou votre paralysie que ça ne le fasse pas, etc. C'est-à-dire on est encore une fois dans une démarche où on est actif. Euh, ça, ça peut être à toutes les étapes, effectivement, ça peut être d'oser passer, passer du chat à la rencontre. En fait, rappelez-vous, vous, vous n'avez rien à perdre. Donc l'engagement vis-à-vis de la rencontre, c'est je franchis chaque étape, sans me précipiter, hein, j'écoute mon rythme intérieur, mais en tout cas en écoutant aussi mes élans, en écoutant mes envies de, de rencontrer l'autre ou d'aller plus loin dans la rencontre amoureuse. Autre condition qui me paraît très importante, lâcher prise. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vais essayer de vous illustrer tout ça pour, que vous, pour vous faciliter un petit peu la tâche. En fait, le bon timing, une des conditions du bon timing, quand je parle de lâcher prise, je parle d'essayer d'arrêter de tout contrôler, comme si la rencontre s'appuyait sur des paramètres tout préétablis, scientifiquement prouvés, etc., où on va tout blinder pour prendre le moins de risques possible. Premièrement, ça n'existe pas. Deuxièmement, ça ne sert à rien. Et troisièmement, c'est presque à l'inverse de, de, de l'état d'esprit et de l'énergie de la rencontre amoureuse. Ça ne fonctionne pas de, de, de, de fonctionner comme ça. Donc, le bon timing dans ce sens-là, c'est quand j'arrête d'avoir un plan préétabli, quand j'arrête de croire qu'il y a des techniques toutes faites, quand j'arrête d'envoyer les mêmes messages à tout le monde, quand je prends chaque interaction pour ce qu'elle a d'unique, et pour ce qu'elle a de, de choses à, à découvrir euh, et, dans la, et dans la spontanéité. Donc concrètement, ça peut vouloir dire quoi, par exemple Et ça, je, je vais faire exprès de le mentionner parce que je le vois souvent euh, passer. Par exemple, ça veut dire arrêter de croire que l'amour est forcément à 2 kilomètres de chez vous. Là, on veut contrôler, on veut contrôler les kilomètres. Ou arrêter de croire qu'on ne peut pas tomber amoureux et ne pas vivre une super histoire d'amour avec quelqu'un qui aurait des enfants, par exemple. Etc., etc. Tout ça, ça vous enferme et tout ça... Ce ne sont pas les conditions pour être dans le bon timing, pour rencontrer l'amour. La, Moi, j'ai envie de vous dire que l'amour peut tout à fait arriver, même si ce n'est pas les critères précis que vous avez indiqués. Et, et, et inversement, vous pouvez avoir tous les critères précis et ne jamais sentir votre cœur qui bat et réciproquement. Donc, à partir de maintenant, je vous conseille de vraiment rester connecté euh, et concentré sur vos ressentis quand vous voyez les profils, au fur et à mesure des interactions, etc. Et de lâcher, c'est-à-dire... Encore une fois, il n'y a pas de risque si on fait les choses à partir du bon espace et si on fait les choses étape par étape, sereinement. Euh, lâcher prise, justement, ça va amener quelque chose de très important qui est moins de lourdeur, moins de pression, moins de tergiversation mentale. Ça va amener beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté. Et l'idée, c'est vraiment de laisser... La magie opérée, quand elle opère, ce n'est pas toujours le cas. Mais si vous êtes en permanence dans le contrôle, la magie, elle opère quasiment jamais. Donc, l'idée, c'est de laisser la magie opérer de ne pas chercher en permanence la formule magique parce que la formule magique, elle n'existe pas. Et on va tout de suite voir les résultats du sondage. Alors, la question était, croyez-vous que l'amour, ça, ça vient quand ça vient 70% de oui. Alors là, les amis, je m'interroge. Alors, tout dépend pourquoi vous avez répondu oui, mais ça vient quand ça vient, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est exactement ce que je viens de dire, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas décider que le mois prochain, euh, à telle heure, à telle date, on aura rencontré l'amour. Pour autant, voilà, normalement, si vous avez écouté ce que j'ai dit précédemment, ça ne doit pas vouloir dire qu'on laisse faire sans avoir cette, cette démarche engagée pour le faire. Et je vous propose de prendre quelques questions du chat. Continuez à liker hein, si vous êtes, si êtes d'accord et continuez à poser vos questions surtout. Alors, c'est Jérémy qui nous écrit « Bonjour, je pense en effet que le timing est primordial dans une rencontre. » Je suis d'accord Jérémy. « Il se trouve qu'après quelques échanges, l'autre personne… Ré... » ah pardon. « S'il se trouve qu'après quelques échanges, l'autre personne réalise que le timing n'était pas le bon, que faut-il faire ?» Rien. Justement, l'idée, c'est de ne rien faire, de ne surtout pas essayer de convaincre, de ne surtout pas essayer de s'accrocher. Euh, un peu comme on s'accrocherait au, au mollet, euh, ce qui ferait de toute façon quelque chose d'absolument contre-productif, qui ferait que la personne, elle recule encore plus. Parce que si ton interlocutrice t'a dit euh, bah, que ce n'était pas le bon timing pour elle, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais peu importe. En tout cas, si elle t'a dit ça, c'est pas en essayant de s'accrocher ou de la convaincre que ça la rapprochera de toi. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le bon timing, c'est les deux personnes. C'est les deux personnes qui sont prêtes et si cette condition n'est pas réunie, tu ne peux rien faire. Et en l'occurrence, il ne faut rien faire. Elle n'est pas prête pour l'instant, peut-être qu'elle le sera un jour, peut-être jamais, peut-être qu'elle le sera avec quelqu'un d'autre, peut-être avec toi, mais en tout cas, tu ne vas pas miser là-dessus. Donc, moi, la seule chose que je te conseille de faire, euh, au-delà de rien, euh, c'est d'accepter évidemment la situation, la réalité et de lui dire, de t'ouvrir à elle. C'est-à-dire que tu peux tout à fait lui dire que toi, ben voilà, tu as, as envie et tu avais envie de, de pouvoir poursuivre la découverte avec elle, mais que c'est OK. Que c'est OK qu'elle qu prenne le temps nécessaire, effectivement, pour être dans le bon timing. Tu restes ouvert, tu ne cherches pas à convaincre, tu ne dis pas « rappelle-moi quand tu seras prête », etc. Tu laisses une porte comme ça, tu acceptes et si les choses doivent se faire, ce sera les meilleures conditions pour qu'elles se fassent et c'est d'avoir cette posture-là. Alors, on a donc, euh, Marie, qui nous dit, comment rencontrer et faire à nouveau confiance Comment savoir si la personne veut s'engager bah Justement, Marie, euh, pour rencontrer, il faut faire confiance. Parce que sinon, c'est un faux semblant de rencontre ou un faux semblant d'ouverture. Déjà, Marie, parce que là, là, pareil, je sens le poids du passé dans ta question. Euh, tu vas vraiment réaliser que les personnes que tu vas rencontrer ne sont pas les personnes que tu as déjà rencontrées. Donc, comme ça, à la base, il n'y a aucune raison que ça se passe de la même façon. Les personnes sont différentes, toi, tu as peut-être déjà évolué aussi, les conditions sont différentes. Donc, voilà, il n'y a, a pas de raison de, de, de, de partir sur ce, ce, ce passé qui vient plomber finalement ta, rencontre, ta démarche de rencontre. La deuxième chose, c'est moi ce que j'appelle la posture neutre. La posture neutre, c'est quoi C'est que tu n'as pas de raison de te méfier de la personne, tu la connais pas. Tu n'as pas non plus de raison de lui faire une confiance aveugle, mais tu n'as pas de raison de te méfier. OK Donc, laisse-toi le temps de te déverrouiller étape par étape. Laisse-toi approcher, commence à échanger, ressens, ce que, ressens les choses, ressens si déjà l'interaction te, te plaît ou pas, si elle te fait vibrer ou pas. Et puis après, tu verras la confiance, elle va s'installer petit à petit. Tu n'as pas besoin d'être en pleine confiance. Mais l'idée, c'est de ne pas être en méfiance parce que tu n'as aucune raison d'être en méfiance là-dessus. Et, euh, et l'idée, si tu veux creuser cette question de la confiance, c'est que tu ailles voir un ancien replay sur lequel on avait fait tout un gros chapitre sur, sur la confiance en soi et sur la confiance en l'autre. Je pense que ça peut t'aider à, à avancer sur le sujet. Alors, euh, on a la question de Xena qui nous dit « Pourquoi parfois on démarre une relation avec la crainte de s'être trompé ou de perdre son temps ?» Alors, je vais répondre à ta question du « Pourquoi ?» Mais j'ai bien envie de te dire quand même quelque chose en préambule qui est que en général, les questions qui commencent par pourquoi, ce ne sont jamais les questions qui nous font le plus avancer. Parce que, je vais, je vais te répondre, hein, mais euh, parce que c'est pas parce que tu sais pourquoi que pour autant, euh, les choses vont évoluer. Donc... Je vais répondre, pourquoi Bah, justement, parce que là, ton passé ou tes peurs, qui remontent sans doute à, à, à fort longtemps, viennent exactement faire ce que j'ai mentionné euh, au préalable, c'est-à-dire te faire croire que ton présent et ton futur euh, seraient le miroir de ton passé. Et du coup, forcément, qu'il y a quelque chose qui se, qui se ferme. C'est Ça, c'est les conséquences. Je pense que c'est plus intéressant que tu comprennes les conséquences plutôt que tu comprennes le pourquoi. Et moi, je vais t'encourager, justement, à vivre les rencontres en les vivant. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire que ça. Parce que si tu vis les rencontres en les vivant, tu ne pourras pas te tromper et tu ne pourras pas perdre ton temps. Tu ne pourras pas te tromper parce que tu seras connecté à ce qui est en train de se passer. Et quand on est connecté à ce qui est en train de se passer, on ressent les choses, on ressent l'envie ou pas, on ressent s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. Quand tu es en train de te poser des questions comme ça dans ton mental, du pourquoi, du comment, tu es déconnecté de ce que tu ressens. Et là, c'est pas ton meilleur guide. Et puis surtout, perdre son temps. En fait, vivre, ce n'est jamais une perte de temps. Rencontrer, passer un moment, s'intéresser à l'autre, vivre des moments sympas, même si ça ne menait pas à la relation amoureuse, ce n'est jamais perdre du temps. C'est des bons moments de vie et c'est toujours ça de gagner. Euh, donc, je te, je te conseille vraiment de, de revoir peut-être l'angle et l'optique avec laquelle tu, tu prends euh, les relations euh, amoureuses, euh, plutôt que, que d'être dans cet objectif préétabli dans toutes ces réflexions qui vont peut-être un petit peu t'en détourner. Est-ce que ça vous parle Mettez-moi un cœur si ça vous parle tout ça. Alors, je vais vous proposer effectivement de, bah, de récapituler les grandes lignes du chapitre Première chose très très très importante, le bon timing est la rencontre de deux personnes qui sont prêtes, prêtes à, à hauteur de ce qu'on peut être, hein. pas parfaitement prêtes mais suffisamment prêtes on va dire. Le bon timing s'accompagne d'une volonté d'engagement et la pareil de votre part bien sûr, hein, c'est ce qu'on a vu, évidemment de la part de l'autre aussi. Et le bon timing c'est de ne pas vouloir contrôler, tout contrôler dans sa vie amoureuse parce que ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que je vous ai convaincu de tout ça Mettez-moi un, un like si c'est le cas. Et je vous propose tout de suite qu'on puisse passer au troisième chapitre qui est « Que le bon timing, c'est aussi une question d'opportunité ».